Bat c'est riz voa-lise to direm bema matir. bata bématir jun te pinafa ashum remi tout yi t'a ke poula nous même bita veillé douardion na poula Adim tim matir pinafa vous t'avem bicota vos goudivac Divache que Matheus matière To Tout Gijusha, we va take Liza Any Digiv, Tavara is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a vei bit ish a little bit of a little tout of a Remi bit of va yaké bit tout a ils sont y'a shumara ani katir. Banse garia in el kafe cheque bema. Koïgija cheque garia, remi balemoya safta kabdi kristnas balaviel, kristnas balaviel afa danka zo gan bemike m. Leve prujné rabonte m, tout Jadion, Burmotasik tir Korlaf gadik, tantavembik ke bema. Bata bonta derretir tori Tori Altoubda demtama fazinera wal shonia ik mam ik bachek. Toshin, itavembik va azegeem is tarkeem plekuyuv, ta artazukara va bonta, kabdi estu. Ben se Ugale ino menzo bam gobaev. Intafu, pilkafu estu, coedivac, ok coe prougnera bonta. Va voa futolnedi, kireva ina al roca. Turcon, bata voa metir arise, voch covoa va arise. Bata es batir kumbua basdo estuho. Batse are prougneraje. Koe Baneche, Abdi Inaf Firde, Mbitaveye, Vay Balumara Vainta. lise gimate la midouyuv, Radimon, dil elaniyiv, tadavaint kolavav kovoa, oktadajoruv. Toulon baljora mou Michael tumtik va munesti ou dilfuyuv, radim venta. Blines balugalon, va rolafou ato ikufumano aneyayav ban Dile vaint preyutayav lev batere terrigeson. Milgit yid puertar saftadavachin soped banliz. Venta kai keva oyoltar le dragon. Bachobas baso subdalar vas monastico. Venta batinde zoyoltar, kireva monastico nuves souvectar. Moe le dragon, i moe munestiko korafa venta. Je ne va utiomba bah, savas va spula, rave fayav de ta vesik. Mame wavar, a abiga rena. Mame wavarcha tenoueter, vielle et tico direm.